Je m'appelle Maxime Zampieri. je viens de, du nord de la France euh, à Lille, plus précisément, et je suis batteur. Je suis passé, moi, par euh, le Conservatoire de Bruxelles euh, pendant deux ans et puis je suis arrivé à Paris à 18-19 ans. Et puis j'ai fait une rencontre, euh, une super rencontre avec un saxophoniste qui m'a amené à tourner euh, euh, à travers le monde euh, pendant 4 ans, qui était Julien Loureau. Euh, et voilà, c'était un jazz un peu avant-gardiste à l'époque. Euh, c'était un peu, on va dire, la drum and bass euh, quoi. Sorti de là, euh, j'ai atterri euh, dans, dans, dans le groupe de Magic Malik, qui est un flûtiste, euh, que j'accompagne toujours d'ailleurs, hein, depuis euh, maintenant plus de 20 ans. Alors en ce moment, je suis vraiment concentré sur euh, le jazz manouche euh, avec Thomas Dutronc. J'ai euh, un autre projet avec euh, Boyan Z aussi. On a un nouveau projet avec euh, Xavier Tribolet Lu Lucas Sincry. Euh, J'ai un trio aussi avec Laurent David et Thomas Pubassé qui s'appelle Métal. Ce qui est aussi euh, euh, très épanouissant, c'est que c'est vraiment des, des, des musiques très différentes. Quoi. Euh, donc c'est super, je suis, je suis ravi. Ici, ce qui, est, ce qui est vraiment super, c'est qu'on se rencontre tous, on partage euh, et, euh, et tout ça fédéré par, par Fred. J'ai toujours, toujours mes cymbales avec moi parce que euh, c'est mon son, c'est mes instruments et ça me permet aussi de, de me sentir aussi un peu chez moi. Quoi. Alors, j'ai un, un, un charlet artisan light euh, en 14 pouces ici. Que je surkiffe. Moi, ce que j'attendais, ce euh, euh, c'est d'avoir un charlet euh, tendre, moelleux, euh, avec une, une, une sonorité assez dark, mais aussi avec une attaque qui soit précise euh, et, euh, et rapide. Quoi. Ensuite, j'ai une, une artisan. Une raille d'artisan élite en 20 pouces. Ici, artisan élite en 22 pouces. C'est euh, très précis et, et ça ne s'emballe pas. Voilà, c'est vraiment une caractéristique euh, pour moi de, de cette série-là. C'est vraiment une série euh, de, de, de cymbales que tu peux rider, que tu peux cracher. Euh, tu as, as un wash mais qui n'est pas euh, trop prononcé non plus. et Elles ont un côté... Euh, attaque euh, très sèche et, et, et ça j'adore aussi euh, dans le jazz aussi je les, je les, je les prends beaucoup dans le métal je vais plutôt passer sur des artisans euh, simples les, les, les light light ride qui pour moi vont avoir une résonance plus longue euh, et qui vont mieux passer dans, dans, dans, dans ces styles là j'ai une HHX Legacy en 17 pouces ce que, ce que j'adore dans cette cymbale c'est que tu as le côté euh, euh, Toujours tendre, moelleux, dark, très, très très très très fine. Tu vois, tu, elle est vraiment vraiment très fine. Euh, et, et ce que j'adore aussi, c'est le côté euh, explosif euh, de cette crash. Et une évolution ozone en 16 pouces. Euh, mais alors elle, plus en, en effet. Euh, et alors à savoir que ces deux cymbales là, ça fait... Euh, ça doit faire à peu, près, euh, à peu près 15 ans que je les ai. Alors c'est une série euh, qui s'appelle HH Duoride. Euh, à l'époque, euh, je recherchais des, des, des cymbales qui soient euh, euh, dark, qui soient tendres euh, et, et qui soient aussi euh, avec un, un ton assez euh, euh, médium. Et euh, en fait, je suis passé par le custom shop. C'est très très simple en fait, il suffit juste de savoir ce que tu veux, ce que tu recherches. Et, euh, et puis tu communiques avec eux. Euh, ils t'envoient des, des, des samples vraiment pour, pour savoir si la direction est bonne. Et puis ensuite, tu as les étapes, on va dire, finales de, de, de, de finition. Et, et puis voilà, on t'envoie la cymbale et, et puis tu, un jour tu la reçois. Et et puis ensuite, tu l'essayes sur scène.